We don't get down, go down go like we're supposed to, guy <laughs> Salut à tous c'est XOC, j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça ne va pas du tout Bref je vous fais cette rapide vidéo pour vous dire bonne année à vous tous euh, Aux viewers qui regardent cette vidéo Et aussi j'aimerais vous dire aussi euh, n'hésitez pas à visiter le blog qui sera en description C'est mon blog, j'aime pas travailler pour rien euh, Le blog a été remis à jour pour euh, 2020 Alors n'hésitez pas à le regarder, ça a été... tout a été changé Déjà le style graphique et le nom du blog et les principes du blog ont été changés. Bref, j'espère que, une... que vous allez passer une très belle année en 2020. J'espère que cette année sera meilleure que l'année précédente. Et moi, je vous dis...